Est-ce que vous vous souvenez de ces jours merveilleux où, en arrivant à l'école, la directrice nous annonçait « Votre maîtresse, Madame Martin, ne sera pas là aujourd'hui. Elle est malade. » Vous saviez instantanément que ce serait une des meilleures journées de l'année. Une journée de fou rire avec les copains et les copines, des récréations à rallonge dans la cour ensoleillée et finalement, un retour à la maison plus tôt que prévu, sans devoir à faire. J'adorais ces journées de liberté. Depuis que nous sommes adultes, nous n'avons plus vraiment ces coups de chance, ces cadeaux magiques offerts par l'univers. Nous les avons remplacés par toutes ces maudites choses qui me pourrissent la vie et m'empêchent de faire ce que j'ai à faire. Euh, je suis crevé. J'ai juste besoin de faire un break. Je m'y mets demain quand j'aurai un peu plus d'énergie. J'ai juste pas envie. En fait, depuis que nous sommes adultes, nous n'avons plus besoin d'intervention extérieure. N'importe quelle excuse que nous nous donnons suffit puisque c'est à nous-mêmes que nous devons justifier nos choix. Et c'est encore plus vrai pour nous, les indépendants, les freelances, les créateurs d'entreprises. Bien sûr, parfois nous avons besoin de faire un break, de débrancher, c'est ok. Mais, je me souviens avoir lu cette phrase d'un de mes mentors dans le business. « You can make excuses or you can make money, you can't do both. » Tu peux trouver des excuses, tu peux trouver du business, tu ne peux pas faire les deux. Plus je repensais à cette phrase, et moins j'aimais ce qu'elle me renvoyait. Toutes ces fois où je zappais sur YouTube, ces fois où je me croyais vraiment obligé de faire des choses moins importantes, simplement parce que je n'avais pas envie de bosser. Il y a tellement de gens avec tellement de bonnes intentions. Malheureusement, les intentions ne sont qu'un point de départ. Ce qui compte vraiment, c'est le suivi, la mise en œuvre. Avoir des idées, c'est facile. Se fixer des objectifs, c'est facile. C'est la mise en œuvre qui fait tout. Alors si vous en avez assez de vous trouver des excuses, de ne pas être à la hauteur de vos objectifs, ce dont vous avez besoin c'est peut-être d'une nouvelle paire d'yeux. Vous avez besoin d'un coach qui soit en permanence à vos côtés, qui vous regarde bosser, qui identifie les excuses pas vraiment valables avec lesquelles vous vous bloquez et qui vous donne les techniques pour passer à l'action sur les choses vraiment importantes. Une de mes clientes, indépendante, avait l'une des to-do listes les plus longues et les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Quand elle est arrivée dans mon programme CMV, ce programme que j'ai créé pour les indépendantes, elle voulait finir son site, c'est-à-dire bosser avec sa web designer, finir sa politique de cookies, finir sa politique de confidentialité, avoir un go des avocats pour les CGU, finir sa page de FAQ, écrire des articles pour son blog, et puis aussi finir le transfert administratif de sa boîte, continuer ses formations, préparer ses certifications, préparer le lancement d'une autre activité, trouver du temps pour s'aérer, partir en vacances, Etc, etc, la liste continuait sans fin. Est-ce que tout ce qu'il y avait dedans était important Sans doute, oui. Mais face à cette avalanche de tâches, elle se créait une myriade d'excuses. Et elle n'avançait pas. Notre premier job ensemble, ça a été de créer une liste de choses à ne pas faire, ou à faire plus tard. Et ainsi, progressivement, elle a créé un environnement de boulot qui lui a permis de mettre en œuvre facilement et joyeusement les actions vraiment utiles, pour que son entreprise se développe. Augmenter ses tarifs, trouver de nouveaux clients. À la fin de mon programme CMV, elle m'a écrit ces quelques lignes. J'ai pris confiance en moi. Je me suis senti très bien accompagné tout au long du programme et j'ai pu poser toutes les questions que je voulais. Les réunions hebdomadaires faisaient partie des moments très attendus de mes semaines de travail. J'en suis ressorti galvanisé et prête à nouer de belles nouvelles relations commerciales. Le 4 avril prochain, je vais ouvrir 8 places dans mon programme CMV, communiquer, motiver, vendre, réserver aux indépendantes, freelances, créatrices d'entreprise. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose une heure d'entretien gratuit. Cliquez sur le lien ci-dessous, répondez à quelques questions, prenez rendez-vous. Si je peux vous aider, je vous le dirai et je vous dirai comment. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai aussi. Plus d'excuses passer à l'action.